Le fait d'alterner entre l'école et faire moins d'école et plus de garage, c'est intéressant. Ça permet de plus apprendre, plus facilement le métier. Parce que c'est plus théorique l'école que le garage plus pratique. C'est plus intéressant, c'est bon. On a plus de théorie en fait en cours. Au niveau de la pratique, on voit aussi comment ça se passe réellement. Moi je suis au garage Thierry à Camper. Bah, c'est plutôt un petit garage, on est 5 bah, à l'atelier avec le patron et une secrétaire qui est aussi en apprentissage. Et du coup bah, c'est pas super grand garage non plus mais ça se passe bien. On a bah, j'ai mon maître d'apprentissage et y a un technicien qui m'apprend bah, pas mal de choses aussi plus techniques et plus approfondies. Et, et puis bah oui au niveau du rapport avec euh, bah, les autres ouvriers, euh, bah, vaut mieux que ça se passe bien. Quoi, c intéressant et mieux même au niveau de, bah de l'ambiance et tout quoi. Quand il y a quelque chose que je vois pas, que je comprends pas, bah, les gens ils sont capables de, bah de m'apprendre et de me faire, bah ils sont capables de m'expliquer correctement en fait, que bah je puisse faire après quoi.